Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Samidji et je vais impacter une vie une vidéo à la fois. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du self-love parce que nous savons que c'est du self-love qui découle. Comment est-ce qu'on nous regarde, notre perception de la vie et même comment d'autres personnes vont nous traiter. J'ai une théorie que j'aime appliquer dans ma vie. Pour moi, il y a un ordre des choses. Dieu, nous et les autres. C'est pour ça que la Bible dit, fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse, c'est-à-dire que tout commence par toi. Si tu sais que voler, mentir, tuer est mal, alors tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Donc c'est comme ça en fait que tu vas traiter ton voisin, c'est comme ça que tu vas traiter tous les gens autour de toi, parce que tu as déjà il y a certaines valeurs que tu appliques d'abord dans ta vie et tu es capable de les exercer sur d'autres personnes. Je remarque beaucoup que le premier mal se passe en dedans de nous. Avant même que le monde ne soit méchant ou que les gens ne soient méchants ou indifférents avec nous, nous le sommes avec nous-mêmes, en quoi faisons On se dénigre, on s'insulte, on se manque de respect, on ne se donne pas de nouvelles choses. On n'est pas patient avec nous-mêmes, on se dit des mots méchants et tout ça se passe à l'intérieur de nous. Et à, à force de continuer à faire des choses pareilles, la vie est pénible. On n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas à s'accepter parce qu'on s'attaque tellement sur nos défauts, on s'attaque tellement sur les erreurs qu'on a eu à faire ou bien on se dit « oh non, on n'est pas beau, on n'est pas capable, on n'est pas intelligent, etc. etc. » Et en faisant tout ça, on ne construit pas un amour qui est digne de ce nom donc tu vas me demander ok c'est vrai que ça je, je me dis des mauvais mots je ne m'accepte pas etc mais comment est-ce que je vais le faire ce que je peux te conseiller aujourd'hui c'est que apprends à ne pas te juger c'est la première des choses et peut-être si tu fais cette chose tu vas beaucoup progresser tu vas beaucoup changer ta perception des choses comment est-ce que tu te vois si tu regardes dans ton entourage, il y a peut-être une personne avec qui tu es réellement toi. Tu peux rire comme tu veux. Tu peux t'exprimer comme tu veux. Parce que tu sais que cette personne-là est toujours là. Cette personne t'accepte. Et comment est-ce que cette personne fait? C'est parce que cette personne ne te juge pas. Cette personne a décidé de te voir pour l'humain que tu es. Oui, tu as peut-être des défauts. Oui, tu n'es peut-être pas parfait. Mais cette personne t'accepte et sait que non en tant qu'humain il y a des choses qui peuvent aller de travers il y a cette imperfection là il y a ces défauts, donc elle t'accepte et grâce à cet amour que tu reçois de cette personne, tu es capable de planer, tu es capable de fleurir et d'être toi réellement donc quand une personne ne te juge pas tu es capable d'atteindre ton plus grand potentiel parce que tu sais que là tu es dans un environnement qui te permet de t'exprimer qui te permet d'évoluer, qui te permet de grandir, alors si aujourd'hui tu veux apprendre à t'aimer, arrête de te juger, oui tu as fait des erreurs, oui tu as eu des manquements, oui tu as des défauts, oui tu n'es peut-être pas où tu veux être, mais ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, ça ne veut pas dire que tu n'es pas digne d'amour, ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas, une belle vie ou que tu ne mérites pas de réussir. Alors cesse de t'en vouloir pour tes erreurs, cesse de t'en vouloir de ne pas être où tu veux être, cesse de t'en vouloir de ne pas être quelqu'un d'autre, cesse de t'en vouloir pour ton physique ou comment tu es ou ce que tu fais ou où tu es pour l'instant. Accepte toi pour qui tu es réellement. Alors, accepte-toi réellement pour qui tu es, avec tes défauts, avec tes points forts. Sache que tu ne seras jamais parfait. Et Sache que tu feras encore des erreurs. Donc, si tu veux te culpabiliser à tout bout de champ, tu ne vas pas t'en sortir. Sache que tu as une seule vie, tu as un seul corps. Même si tu pourrais faire des adhérations, tu pourrais les changer, mais tu vas vivre dans ce corps jusqu'à ce que tu meurs. Donc Apprends à t'aimer, apprends à vivre pleinement, apprends à savoir que tu n'es pas parfait et sache que la source d'amour que tu as réellement besoin est au fond de toi. Tu dois d'abord t'aimer toi-même avant d'être capable d'aimer d'autres personnes. Aime-toi pour qui tu es et ne te juge surtout pas. J'espère que ce message a aidé quelqu'un et j'espère qu'on pourra apprendre à mieux s'aimer et à mieux vivre nos vies pleinement avec nos défauts, avec nos points forts, et etc. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et on se reverra dans une prochaine vidéo. Bye!